Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment fonctionnent les rapports au sein du logiciel LabBook. Ici, nous sommes connectés avec l'interface biologiste avec cette couleur violette et nous avons le bouton ici dans le menu des titres rapport. LabBook est capable d'éditer et de réaliser un certain nombre d'analyses. Nous avons le rapport d'activité, le rapport épidémiologique, le rapport statistique, l'export des hs 2 l'export ou net, l'historique patient, l'historique d'analyse, le rapport de fin de journée et l'état de facturation journalière. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur trois types de ces rapports, le rapport statistique, l'export DHS2 et l'export ou net, car ces euh, trois types de rapports disposent d'un paramétrage au niveau de l'interface d'administration. Nous allons nous connecter à l'interface route admin pour voir ces paramétrages. Tout d'abord, pour le rapport statistique que nous pourrons aller consulter après, nous avons dans l'onglet paramétrage la possibilité de configurer les intervalles d'âge. En effet, dans ce rapport statistique, la boucle va réaliser des analyses par tranche d'âge. Vous pouvez ici configurer les différentes tranches d'âge euh, du, du, du logiciel. Ensuite, au niveau de l'export DHS2, vous avez ici toujours dans Paramétrage, Configuration DHS2. Ici, vous allez pouvoir charger les fichiers CSV, qui sont les fichiers qui expliquent comment la boucle doit faire les calculs et l'export pour être compatible avec votre serveur DHIS2. En effet, vous le savez, les serveurs DHIS2 sont hautement configurables, il s'agit d'entrepôts de, de données de, de santé, et donc c'est à chaque personne... Qui euh, installe son serveur DHS2 de le configurer. Et donc, un export d'un serveur DHS2 à un autre euh, n'a en fait rien à voir. Donc, la book vous offre cette euh, fluidité de pouvoir charger la manière dont vous souhaitez avoir euh, l'export au sein de votre serveur DHS2. Donc, en, en chargeant ce, de ce fichier CSV, pardon. Euh, et vous pouvez aussi charger plusieurs fichiers CSV si dans euh, votre pays par exemple, vous avez euh, un euh, rapport sur euh, les maladies obligatoires et un autre rapport sur euh, la, la résistance aux antimicrobiens et ainsi de suite. Donc vous pouvez euh, demander à la boucle de créer plein de types de rapports différents qui seront compatibles avec euh, le, le serveur dhs 2 Donc c'est à partir de cette option paramétrage, configuration des HS2. Ensuite, notre dernier type de rapport que nous allons euh, voir dans cette vidéo, qui est l'export ou euh, net. L'export ou net réalise l'exportation des résultats d'analyse issus des antibiogrammes de la boucle. Et ces antibiogrammes doivent être codés entre les B. 650 et B678. Ce sont ici tous les euh, antibiogrammes qui sont exportés au sein de la fonction euh, Onet. Donc nous pouvons voir cela au niveau du référentiel des analyses. Donc, nous allons par exemple appeler l'analyse 650. Donc il s'agit de l'antibiogramme Ménincoque. pardon. Nous allons cliquer sur Éditer. Donc il y a tout le descriptif de, de cet antibiogramme. Et on voit dans le commentaire qu'il y a bien la fonction OUNET. Et ici, l'export OUNET est bien activé. Il est euh, répondu à oui. Donc maintenant, retournons dans l'interface biologiste pour voir concrètement ces rapports. Donc tout d'abord, le rapport statistiques, donc on le voit, il y a bien une analyse qui est faite par tranche d'âge avec les tranches d'âge que vous avez pu configurer dans l'interface route. Ensuite, pour l'export dhs 2 nous allons venir ici sur export d'HIS2, nous allons choisir la feuille de calcul donc, que vous avez pu charger dans l'interface d'administration, choisir le début de la période et euh, l'analyse sera faite dans cette feuille de calcul, vous déterminerez s'il s'agit d'une feuille de calcul avec des données qui sont calculées par semaine, par mois et ainsi de suite. Tout cela est paramétré dans ce CSV qui est préchargé. Enfin, l'export au net. Donc là, pour l'export Unet, vous allez choisir la date de début et la date de fin d'exportation des résultats. Et donc, simplement cliquer sur « Récupérer les données ». la book va vous créer alors un fichier que vous pourrez intégrer dans Backlink, puis avec Backlink, dans le logiciel Unet. Voilà, vous avez compris comment fonctionnent trois types de rapports au sein du logiciel la Labbook. Le rapport statistique, l'export dhs 2 et l'export net. Merci.